Non, mais ça, ça revient au même. La fuite, elle est sortie là où il fallait. Hein. Mmh. <rire> ça sert à rien de rajouter un bien peu bien. plus. Ça, le sinistre, il est là. Et puis, sans, faire, sans mettre euh, le gros pommeau. Bah après, ouais. si vous voulez, monsieur Zoya, on peut allumer éventuellement la poire. Hein, comme ça, on est rassuré. Comme ça, vous êtes rassuré. C'est un problème d'étanchéité au niveau des rosaces. C'est là, là, là où j'ai mis le, le, le, la fleuriste.